גוט מorgen alle die danach sind heute leloni shmatavram ordera ibani strag vephanit vora bat Esther et Adel bat Sol tarab lebet vanish et Charlie shalom Ben ça si vous Sie auch interessiert sind, in der nächsten Tschude-Meister-Konkurrenz, die ich mitteilen werde, wenn Sie nicht nur eine Bet-Mishna. Hey, Halmen dans la Mishnah, dans la, la parasha de la Chalitza, il y a marqué Valtai vimtoa sha'ara elle devra monter au Sha'ar, c'est-à-dire au Bet-Din, et, et dire devant les Zkenim, il fallait trois juges, comme ça, la première Mishnah, même d'en ajouter deux supplémentaires. La Mishnah me dit maintenant, a posteriori, est-ce que c'est invalide Vous vous rappelez dans la Mishnah 2, en arrière, la Mishnah Gimel, on avait appris là-bas toutes sortes d'une règle, comme il y a marqué dans la Torah, qui nous dit, la ish, et comme ça, il faudra faire, comme ça et pas autrement, donc c'est invalide. Malgré tout, on avait appris qu'il fallait, assez, comme ça, il faudra faire la Hiche, pour l'homme. Mais les choses qui ne sont pas, les actions qu'on réalise sur l'homme, ça invalide pas. D'où la question maintenant, elle n'est pas partie de juge, elle est juste, même, alors, ça va, ça va se passer en deux temps dans la Mishnah, mais il n'y a, a pas trois avis, il y a juste deux avis. Et il y a un avis qui va penser que ça invalide les juges, et un avis qui va penser que les juges n'invalident pas, tout simplement. Et ce que la Mishnah me dit, Khalsa bishna'im, elle a fait la Khalitsa devant juste deux juges, pas trois. Au Bishlocha, ou bien elle a fait devant trois juges, mais qu'ensuite, ensuite, et Mais après coup, une fois qu'on a fini le, la Khalitsa, on réalise qu'en fait, il y avait un des trois juges qui était invalidé pour, pour juger. Soit parce qu'il était Karov, soit parce qu'il était pas soul. En fait, il était en train de tourner, il était déjà devenu un, un mauvais juif, ou bien tout simplement il était karov, ils n'avaient pas fait attention que c'était sa cousine du premier degré, la vieille va. D'accord Alors la Mishnah m'enseigne que la Khalit la Khalitza est invalidée. La elle, elle, elle est comme ça. C'est comme ça que la Khalitza qu'elle avait, elle n'est pas bonne. Cependant, il faut savoir qu'il y a de ça. Rabbi Shimon et Rabbi Ochan Nasanilla, Rabbi Shimon et Rabbi Yuhan Nasanla, ils pensent que Marchirin, il valide. La Khalitsa a posteriori, comme ce qu'on avait appris selon les principes de, de la Mishnah qu'on avait dit sur Kachaya Selahitch, que c'est juste l'action que la femme fait sur l'homme, que ça invalide, à savoir le fait de retirer la chaussure, mais tout le reste n'invalide pas. D'accord Et d'ailleurs, la Mishnah continue à me raconter D'ailleurs, il y a eu une histoire avec une personne qui avait fait la Khalitsa. Juste, ils ont entre lui et elle, il n'y avait personne d'autre devant eux. Bevet à Assurim, quand ils étaient en prison tous les deux, j'imagine qu'en fait, ils ont peur qu'ils se retrouvent tout seuls, qu'ils savoir s'il va être déporté, s'il va être truc, On va se retrouver bloqué, c'est une grande histoire d'ailleurs. Euh, des femmes qui attendent que leur mari revienne parce qu'il a disparu de la, de la, de la civilisation. Et il y a aussi des femmes qui attendent que ce soit son beau-frère qui revienne, parce qu'en fait elle sait qu'elle a un beau-frère, c'est fréquent, il y a des, des, des histoires comme ça, après la Shoah, ou quand il y a eu la, la Russie euh, communiste avec des, des, des, des, des Russes qui se sont retrouvés en Israël, mais que, mais que son frère a été resté bloqué dans, chez les bolcheviques là-bas, et après ils se sont retrouvés maintenant, quand il est mort, il savait qu'à l'époque, il y a 40 ans en arrière, il se souvient qu'il avait un frère en Russie qui est resté dans, enfermé Là-bas, comment on fait D'accord C'est compliqué, quoi. En général, ils se débrouillaient les rabbinimes pour donner vite un guet avant qu'ils décèdent. Comme ça, au moins, ils ne se retrouvent pas. C'était arrivé, il y avait des histoires comme ça. En tout cas, on revient maintenant sur le vide de notre sujet. Donc, maintenant, il nous raconte que Masé Bechach, Khalat, Beno, Le Le il y avait une fois où quelqu'un qui avait juste lui et elle qui était enfermé dans une cellule en prison, où Bas Masé le va et et la situation se présentait dans Rabia Akiva, et bien, qui va valider. En fait, on parle qu'ils n'étaient pas juste tout seuls dans la cellule. C'est-à-dire qu'ils étaient seuls dans la cellule, mais il y avait deux personnes de l'extérieur qui le voyaient, parce qu'il faut nécessairement, c'est une grande règle. Pour tout ce qu'on fait, Ndavar va par contre, Mishnahim, tout ce qu'on fait, Bédavar Shabayerva, marier une femme, divorcer une femme, faire la Khalitsa, il faut nécessairement deux témoins qui voyent. S'il n'y a pas deux témoins qui voyent, ça ne marche pas. C'est-à-dire, dans la Khoupa, dans, dans la, la Kilushine, on nomme deux témoins. Parce que s'il n'y a pas deux témoins, ça ne marche pas quelqu'un qui va prendre une femme en devant personne, il va lui dire je arrête mes coups d'achatelier, il lui donne une bague, elle n'est pas mariée parce qu'il n'y a pas de témoins. Il faut nécessairement qu'il y ait deux témoins qui voyaient la scène. ok Selon ce principe, maintenant, en fait, ils étaient tous les deux dans la cellule, mais il y avait des gens à l'extérieur qui, qui les voyaient. Donc comme ça maintenant, parce que sinon, si on n'a aucune preuve pour prouver que ça a été réalisé, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et alors la Mishnah, elle me dit justement, c'est pour ça que Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il a validé parce qu'il pense comme Rabbi Shimon, et Rabbi Yuchanan Lah, qui pense que, à posteriori, y a pas, même s'il n'y a pas eu les juges, ça, euh, la, la Khalidza, elle est quand même validée, si, toutefois, il y a bien sûr de témoins qui sont capables de témoigner. OK. Et c'est tout pour aujourd'hui, C'est une journée pleine de Hatzlaka, tout, c'est là.